Salut les amis de la chaîne, des chiffres et des infos. Comment traiter une toux persistante, de façon naturelle La toux est un symptôme très fréquent. Souvent banal, il n'en est pas moins gênant. C'est pourquoi on voudrait tous s'en débarrasser au plus vite quand cela nous arrive. Une autre recette, pour calmer un début de toux, consiste à faire bouillir l'écorce de trois citrons biologiques dans l'idéal dans de l'eau minérale. Laissez infuser le tout pendant 5 minutes. Ajoutez ensuite une cuillerée de miel, brassez, et boire chaud. L'efficacité de l'oignon Depuis des décennies, nos grands-mères ont recours aux propriétés curatives de l'oignon pour calmer l'irritation causée par la toux et dégager les bronches. Il suffit de préparer un sirop en coupant un oignon frais en petits dés et en le pressant pour en extraire le jus. Mélangez à ce liquide une cuillère à café de miel. Laissez ensuite reposer le tout pendant 6 heures. Il est recommandé de consommer une demi-cuillère et de ce mélange deux fois dans la journée, sur une période maximale de 3 jours. Note, si vous ne constatez aucune amélioration de votre tout au bout de quelques jours, consultez votre médecin. Merci de partager et n'oubliez pas de vous abonner.